Salut les investisseurs rentables, c'est Manuel du site Investissement Locatif et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler des charges déductibles au LMNP réel. C'est parti Bonjour à tous, c'est Manuel du site Investissement Locatif. Comme vous le savez, on accompagne des centaines de clients chaque année dans des projets clé en main très rentable et j'ai souvent des questions qui reviennent sur les charges et le mécanisme de déduction des charges au LMNP réel qui est un régime que je vous conseille et que je conseille tout particulièrement à nos clients. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les charges déductibles, quelles sont les charges d'amortissement et quelles sont les charges qui passent chaque année, les charges courantes lors d'une déclaration annuelle des revenus. Au régime LMNP réel. Avant de commencer, le régime LMNP réel c'est quoi Donc en location meublée, donc en location meublée donc ce qui veut dire que vous fournissez les meubles lors de la location en opposition à la location nue, vous avez deux régimes fiscaux qui sont possibles. Soit le régime qu'on appelle réel et sur lequel je vais rentrer beaucoup plus dans les détails juste après, soit le régime qu'on appelle micro BIC et qui euh, correspond à un régime simplifié dans lequel on va avoir 50% d'abattement sur les revenus locatifs. Ce qu'il faut bien comprendre dans le régime LMNP, c'est qu'on va être imposé. On va toujours être imposé en France, mais on va être imposé sur une base qui est ramenée à zéro. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'avec ce régime de LMNP réel, vous ne payez pas d'impôt sur les revenus locatifs pendant une dizaine d'années si vous passez par nos services. Alors, euh, au micro BIC, comment ça se passe bah, Tout simplement, vous avez votre loyer mensuel. Prenons l'exemple pour que vous compreniez bien d'un loyer annuel de 10 000 euros, ce qui correspond à un appartement qui est loué un petit peu plus de 800 euros par mois. Donc vous avez vos revenus locatifs bruts de 10 000 euros annuels, donc charges comprises. Donc c'est 10 000 euros au micro BIC, vous allez retrancher la moitié puisque vous allez être imposé sur 50%, ce qui fait que vous allez rajouter 5 000 euros, donc la moitié de 10 000, dans vos revenus sur votre feuille d'impôt. Et donc finalement vous allez être imposé dessus avec le taux marginal d'imposition plus la CGCRDS de 17,2. Ce qui fait que si par exemple votre taux d'impôt le plus haut est à 30%, vous allez donc être imposé sur 30 plus 17,2, soit 47,2% des 50% initiales, ce qui fait 47,2% de 5 000 euros, ce qui représente un petit peu moins de 2 500 euros d'impôt. Donc une pression fiscale réelle après l'abattement des 50% d'un de, petit peu moins de 25% sur les revenus perçus. Avec le mécanisme réel, donc de LMNP, loueur meublé non professionnel au réel, on va être sur un autre type de mécanisme. Vous allez donc subir toujours la même pression fiscale sur les revenus locatifs, donc de 30% si c'est votre taux marginal d'imposition, plus la CSG CRDS de 17,2%, soit 47,2% des revenus imposables. Et c'est là toute la nuance, les revenus imposables. On l'avait vu dans le premier cas au micro BIC, c'était 50% des revenus perçus. Avec ce régime de LMNP réel, on va donc vous imposer toujours à 47,2%. Mais ce qui est très important, c'est que vous allez être imposé sur une base de zéro. Or, 47,2% de zéro, ça fait 0. Et c'est pour cette raison qu'on vous, qu vous dit régulièrement que vous ne payerez pas d'impôts pendant une dizaine d'années au LMNP réel en passant par nos services. Alors maintenant, si on rentre dans le détail, comment ça se passe Au LMNP réel, on a donc trois types de charges. On a d'abord les charges qui passent en déficit immédiat, déficit qui est reportable pendant 10 ans. On a ensuite les charges d'amortissement. Donc, on va pouvoir amortir certains postes de coûts et je vais rentrer un peu plus dans le détail juste après. Mais concrètement, c'est comme dans une entreprise classique, c'est-à-dire que certains postes de dépenses, par exemple les travaux, les meubles ou même le bien en lui-même, vont s'amortir sur un, un, un certain temps et selon un barème qui est transmis et admis par l'administration fiscale. Et enfin, vous aurez les charges courantes qui vont être les charges qui vont être récurrentes chaque année qui vont également être déduits des revenus locatifs pour votre base imposable. Donc si on s'intéresse d'abord à la toute première catégorie qui vont être les charges qui vont passer en déficit, on va avoir les frais de notaire, on va avoir nos honoraires investissement locatif, et éventuellement les frais d'agence. Donc ces frais là vont venir se déduire immédiatement dès la première année des revenus locatifs imposables, ce qui va faire que vous allez être en déficit. Exemple, j'ai mes 10 000 euros de revenus locatifs perçus. Je vais donc déduire par exemple les 8 8000 euros de frais de notaire, les 10 000 euros de frais investissement locatif, les frais d'agence de 8 8000 euros. Je vais donc déduire à la fois mon déficit qui vont être par exemple les frais de notaire, les frais investissement locatif, ensuite je vais passer à la déduction des charges courantes, exemple les frais de copropriété, votre assurance habitation, vos intérêts d'emprunt, votre taxe foncière, voilà toutes ces charges-là, chaque dépense effectuée dans l'objectif et avec pour intérêt l'activité du bien vont passer en charge et ensuite enfin je vais amortir certains postes de dépenses donc quels sont-ils en 1 on va amortir le bien donc on amortit pas 100% du prix du bien mais on amortit 85% du prix du bien par exemple à paris parce que l'état considère que 15% du prix du bien correspond au terrain or le terrain ne disparaît jamais par définition donc on va amortir 85% du prix du bien donc si vous avez euh, par exemple un bien qui a été acheté 100 000 euros, vous allez amortir 85 000 euros. Donc ça veut dire concrètement que ce bien va être coupé en petites parts. Donc les 85 000 euros que vous allez amortir va être étalés. Et chaque année, vous allez avoir une fraction de ces 85 000 euros. Donc pour prendre un exemple rond, si vous amortissez 85 000 euros sur 20 ans, ça va vous faire un petit peu plus de 4 000 euros par an. Ensuite, vous allez amortir les travaux sur 15 ans, par exemple. Donc les travaux, si vous aviez dépensé 15 000 euros de travaux sur ce projet, chaque année, vous allez pouvoir déduire 1 000 euros. Et ce, pendant les 15 prochaines années. Et également les meubles, puisque si vous aviez dépensé 7 000 euros de meubles et de décoration, vous allez pouvoir l'amortir sur 7 ans. Et donc déduire encore une fois 1 000 euros par an sur les 7 premières années. Ce qui fait qu'en réalité, vous allez avoir vos 10 000 euros de charges comprises imposables. Mais sur ces 10 000 euros, vous allez déduire les frais d'investissement locatif, les frais de notaire, les amortissements constatés sur le bien, sur les travaux, sur les meubles, les intérêts d'emprunt l'assurance habitation la taxe foncière tous les frais et donc vous allez être à zéro vous allez même être en déficit et donc vous allez être en déficit pendant de nombreuses années puisque chaque année vous constaterez ces amortissements et le déficit va se reporter ce qui fait que finalement vous allez payer 47,2% d'impôts sur une base imposable de 0 euros ce qui fait qu'en réalité vous n'allez pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs pendant très longtemps et c'est un régime qui est très intéressant pour les investisseurs locatifs puisque comme vous n'allez pas payer d'impôts sur les revenus locatifs pendant de nombreuses années ça va vous permettre d'affecter plus rapidement le capital, l'argent, le loyer dont vous allez disposer par le biais du locataire au remboursement de la dette. Puisque si vous aviez loué par exemple en location vide, vous auriez très rapidement payé beaucoup d'impôts, toujours sur la base de 47,2%, mais cette fois-ci sur une, sur une assiette qui aurait été non pas à zéro, mais qui aurait été beaucoup plus élevée. Et c'est ce qui fait que ce régime est vraiment conseillé pour les investisseurs qui souhaitent rapidement développer leur patrimoine. Alors souvent, on me demande, on me dit « Mais Manuel, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ?» Puisque dans 10 ans, tu me dis que je vais commencer à payer de l'impôt sur mes revenus locatifs. Alors déjà, dans 10 ans, c'est long et c'est dans longtemps puisqu'on voit que bah, souvent, les régimes fiscaux évoluent. Donc là, bah, il faudra peut-être arbitrer selon le meilleur régime à ce moment-là. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est que dans 10 ans, vous pourrez soit passer, si vous êtes éligible, et je ferai une autre vidéo sur le régime du micro-BIC, puisqu'il y a quelques critères, si vous êtes éligible, vous pourrez repasser au régime micro BIC pour revenir dans une base d'imposition de 47,2% de 50% des revenus, si c'est plus intéressant pour vous. Il y a un calcul à faire avec votre expert comptable. Et vous pourrez également éventuellement revendre le bien pour faire un autre projet et à nouveau amortir le bien, bénéficier des déficits, bénéficier de la déduction des intérêts d'emprunt et recommencer une nouvelle opération, tout en récupérant le cash, puisque si vous revendez dans 10 ans, vous aurez remboursé du capital pendant ces dix années. Dernière chose, si vous souhaitez faire ces déclarations au LMNP réel, sachez que vous aurez l'obligation de passer par un expert comptable spécialisé qui va vous facturer entre 400 et 800 euros plus une éventuelle adhésion à un centre de gestion agréé. Cet expert comptable fera toutes les démarches pour vous, constitution du bilan, compte de résultats donc les démarches légales et dépôts enregistrement auprès des impôts de manière à ce que vous puissiez être en règle et à partir de ce moment-là il va vous transmettre les chiffres à reporter sur votre feuille d'impôt et ce sera très facile pour vous. Sachez que ces frais d'expert comptable sont également remboursés aux deux tiers si vous, adhé vous adhérez à un CGA. Donc si par exemple vous dépensez 500 euros donc 400 euros par exemple plus un CGA à 100 euros dans cet expert comptable et cette déclaration comptable ce n'est pas encore une fois ce que ça va vous coûter. Bon, je sais que c'est jamais simple en France et que c'est encore une fois un petit peu tarabiscoté, c'est un petit peu compliqué. Mais retenez juste que si vous dépensez 500 euros d'expert-comptable, le coût réel pour vous après impôt, puisque vous allez récupérer une partie de cette somme et passer une autre partie en amortissement, ça va être d'environ 100 à 125 euros. Donc c'est vraiment très peu par rapport à la tranquillité d'esprit que ça va vous rapporter et surtout par rapport à l'utilisation d'un régime qui va vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant les 10 prochaines années. Je suis persuadé que cette vidéo aura pu répondre à vos questions sur le LMNP réel. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ce régime. Euh, si vous souhaitez demain euh, bah, passer par un expert comptable de qualité, n'hésitez pas à nous écrire sur contact.investissement-locatif.com en nous demandant les coordonnées. Je vous transmettrai les coordonnées d'un expert comptable partenaire sérieux avec qui vous pourrez travailler en toute sérénité et qui a également des prix très compétitifs. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à mettre un commentaire en dessous et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao